pour pouvoir émettre n'importe quel son, sans utiliser la langue. Quels sont les sons que vous pourriez prononcer Je veux que vous fassiez l'expérience et que vous voyez. Oui, c'est sûr, vous pouvez faire... Ah. Possible Oui, possible. Quoi d'autre Supposez que vous n'ayez pas de langue. Quels sont les sons que vous pouvez prononcer Vous pouvez faire A, vous pouvez faire O, vous pouvez faire M. Essayez n'importe quel autre son. Quelqu'un qui est incapable de parler, une personne muette, qui est incapable de parler, quels sont les sons qu'il fait A, O, M. Parce que ces trois sons, ne nécessite pas l'utilisation de votre langue. Voyez, si vous enlevez votre langue, vous êtes capable de faire seulement trois sons. A, O, M. Vous utilisez la langue, placez la langue dans différentes positions, sur votre palette, pour mélanger ces trois sons et produire tous les autres sons que vous produisez. Si vous vous y connaissiez un peu sur la télévision en couleur, vous sauriez qu'il n'y a que trois couleurs de base. En utilisant ces trois couleurs, vous voyez toutes les autres couleurs possibles à l'écran. De même, il n'y a que trois sons de base. En utilisant ces trois sons, vous êtes capable de produire tous ces autres sons. La langue vous aide simplement à mélanger ces trois sons en de nombreuses manières complexes. Maintenant, on désigne ces trois sons comme étant les sons de base ou les sons universels, parce que ces trois sons sont à la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, qu'obtenez-vous Ce n'est pas om, Donc ce sont ces trois sons de base qui sont les fondements mêmes de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Donc Aum est reconnu comme le son universel, ou le son de base dans la création. Si cela est vrai, comment se fait-il que seulement une certaine religion semble l'utiliser, comme une marque propre, et nulle part ailleurs ça n'est connu Ce n'est pas vrai. Partout où il y a un être réalisé, là, le son Aum sera présent. Par exemple, le christianisme, né à Jérusalem, où la langue à cette époque était l'araméen. La langue araméenne a une certaine inflexion où le son M est dominant. Donc dans le christianisme, They close with today. Quoi qu'ils disent, ils, ils le terminent avec « Amen, Amen. ». Si If vous regardez la play, façon it's dont c'est dit au Vatican, ils disent bad. toujours « Amen ». Vous enlevez le « N » et dites yeah. « Amen ah. ». Si vous voulez comprendre cela, vous pouvez voir une inflexion, inflexion similaire en tamoul. Voyez maintenant par exemple, Ram, vous, vous savez Ram, né à Ayodhya, il est descendu dans le sud. Quand il est venu dans le sud, quand Ram est entré dans l'Andhra Pradesh et le Karnataka, les gens l'ont appelé Rama puis il a traversé la frontière du Tamil Nadu. Les gens l'ont appelé Raman. Si Krishna vient dans le Tamil Nadu, qu'allez-vous faire Krishnan Si Arjun vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous Arjunan Si Bim vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous Biman Quiconque passe la frontière du Tamil Nadu se fait anifier. Cette infection de âne en tamoul est beaucoup plus forte qu'en araméen. Amen. Vous enlevez le N, c'est juste âme. Aujourd'hui, cet Amen est passé par les États-Unis d'Amérique et devenu Amen. Ce sont des distorsions culturelles et linguistiques qui se produisent. Islam, né également dans la même région, sous les mêmes influences culturelles et linguistiques, ils disent Amin. Enlevez N et dites Amin. Oh, c'est le même son. Car Partout où un être humain devient silencieux de nature, pas le silence du maître d'école, pas le silence comme quand vous bouchez vos oreilles, si vous devenez silencieux de nature, le son Aum va résonner dans le système, parce que le son à la racine de votre existence physique est le son Aum. Quand Aum résonne, ça commence juste en dessous du nombril, et se termine au bout de votre nez. Cette réverbération se produira toute seule. Donc à chaque fois qu'un être humain s'est véritablement assis en silence, le calme absolu en lui-même, il a toujours pris conscience du son Quand il l'a partagé, ça a été déformé au fil du temps en fonction des influences linguistiques et culturelles. Même en Inde, Aum est devenu Aum. Ce n'est pas Aum. Vous ouvrez la bouche et dites A. Ah. Vous fermez doucement votre bouche et ça devient O. Oh. Fermez complètement, ça devient M. Le son Aum a d'innombrables bénéfices. Même aujourd'hui, si quelqu'un vient ici avec n'importe quelle sorte de trouble psychologique, la première prescription est toujours Aum. Vous faites cela pendant quelques semaines, vous vous stabilisez et ensuite nous explorons d'autres aspects. Je peux vous montrer des centaines de personnes pour qui Médicalement, on croyait qu'ils allaient devoir être sous traitement psychiatrique pour le restant de leur vie, sont sortis de tout besoin de médicaments simplement en prononçant Aum. Si vous souffrez de peurs excessives, de rêves déformés, mauvais rêves, cauchemars, d'un mental instable, d'un corps fragile, si votre constitution générale est fragile, vous avez tendance à tomber malade trop souvent. En particulier les enfants, s'ils si ont des troubles de l'attention, la prononciation quotidienne de Aum pendant quelques minutes par jour fera une énorme différence pour vous. Si vous avez le problème de ne rien pouvoir faire avec une certaine détermination dans votre vie, la prononciation quotidienne de Aum sera vraiment transformative pour vous. En quelques semaines, vous pouvez remarquer une différence phénoménale dans votre façon de fonctionner, parce que c'est le son de base de votre existence physique.